Salut, bienvenue. J'ai aujourd'hui, j'ai envie de te parler d'un sujet qui revient assez régulièrement sur le tapis. J'ai envie de te parler de temps. Je vais pas te parler de météo parce que ça, ça n'a, c'est pas que c'est pas intéressant, mais c'est pas vraiment le sujet dont j'ai envie de te parler aujourd'hui. J'ai envie de te parler de timing, en fait, le temps, le le temps qu'on a dans une journée ou justement le temps qu'on n'a pas. Souvent, quand je discute avec des gens qui ont envie de changer de vie, qui ont envie de démarrer une nouvelle activité. Un des trucs qui ressort régulièrement, c'est la problématique de ne pas avoir le temps de démarrer cette nouvelle activité. Alors c'est un petit peu problématique parce que, d'un côté, il y a une envie d'améliorer son quotidien, il y a une envie peut-être d'accéder à un rêve, d'accéder à, à autre chose que ce que peut offrir la vie qu'on a actuellement, le, éventuellement le salaire qu'on rentre tous les mois, qui... On le sait, euh, quand on rentre un salaire, c'est euh, quelle, quelle marge de manœuvre j'ai quand je suis salarié pour augmenter ce salaire. Alors, il y a ce fameux, ce fameux rendez-vous avec le, le patron, le responsable, pour essayer de négocier une augmentation de salaire. Il y a cette fameuse prime qu'on attend régulièrement. Mais fondamentalement, quand on réfléchit bien, on a un levier qui est très très faible pour réussir à vraiment décoller à, à, à sortir de, de des charges qu'on a euh, tous les mois à, à, pour réussir à un moment donné à atteindre un objectif qui est j'en sais rien de s'offrir quelque chose de grandiose de s'offrir une autre vie de faire un tour du monde de s'offrir la maison de ses rêves etc etc et là vient à ce moment là l'idée de dire bah tiens et si je et si je démarrais une activité complémentaire si je démarrais mon propre business pour aller chercher justement un levier, une possibilité euh, d'étendre, ce revenu qui est verrouillé en tant que salarié qui est verrouillé dans mon activité et que réellement si je suis lucide et que je me projette à rester dans cette activité là qu'est-ce qui va se passer dans dans dans dans un an dans cinq ans dans dix ans est-ce que qu'est-ce qui va faire que ça va changer et pour le temps c'est un petit peu pareil si je regarde c'est quoi la problématique du temps souvent c'est que ce soit pour un homme ou pour une femme souvent la problématique c'est que justement je me lève je me prépare éventuellement je vais préparer les enfants euh, je suis toujours dès le matin dans une course un petit peu folle euh... Je vais mettre les enfants dans la voiture, je vais me dépêcher, je vais me retrouver dans les transports, les embouteillages, bref, je vais les jeter à l'école et puis je vais vite au travail, je vais vite travailler éventuellement pendant ma pause déjeuner, je vais en profiter peut-être pour faire un petit peu de sport parce que j'ai conscience que j'ai besoin quand même de faire quelque chose, j'ai besoin de me bouger, alors je vais vite, vite, vite faire ça, vite, vite, vite, vite, vite, vite, je retourne au travail, je fais ma journée de travail et puis je vais chercher mes enfants à l'école, je rentre chez moi, c'est le moment des devoirs, c'est le moment de préparer à manger. Ah, j'ai oublié, il faut aussi faire les courses, etc. Et là, on arrive à la fin de la journée et on est épuisé. Qu'est-ce qu'on fait On s'écroule, va se coucher. Éventuellement, on s'effondre devant un film. Et puis, le lendemain, ça recommence. Et quand on arrive sur le week-end, eh ben, c'est un petit peu ce cycle infernal. Et là, ce que je trouve intéressant, en fait, c'est que quand on parle de, de, de, de cette problématique de temps qu'on n'a pas, euh, qu qu'est-ce qu que je vais faire aujourd'hui qui va faire que demain, j'aurai plus de temps Et moi, quand j'arrive avec euh, mes propositions de mon activité qui permet de développer à un moment donné, euh, à grande échelle, quelque chose, qui permet aussi à un moment de récupérer du temps, d'avoir une certaine liberté, eh bien, souvent, ce qu'on me dit, c'est, ouais, non mais attends, j'ai pas le temps aujourd'hui. J'ai pas le temps de vivre réellement Déjà, tranquillement. Oui, d'accord. Mais si tu changes rien aujourd'hui, pourquoi est-ce que les choses seraient différentes dans six mois, dans deux ans, dans dix ans? Si tu changes pas un facteur aujourd'hui, il n'y a rien qui va pouvoir changer. Et c'est dans n'importe quel domaine pareil. Si tu veux, courir un marathon, mais que tu commences pas par enfiler tes baskets un jour et à courir déjà 2 ou 3 kilomètres régulièrement pour le pour étendre ça à 5, puis à 6, etc., etc., ça va pas changer. Si tu veux perdre du poids et que tu continues à manger du sucre, des pizzas, des hamburgers, etc., ça va pas changer, d'accord Donc, il y a un moment, il faut changer un paramètre. Et ce paramètre, c'est de trouver... Dans son quotidien, c'est de trouver dès maintenant la possibilité de mettre autre chose en place. Est-ce que ça va être facile? Peut-être pas. C'est sans compter que nous, on propose une possibilité, on propose, on a des méthodes qui font que, un, on, peut, on a des choses qui sont, euh, qui sont faisables à partir d'une heure par jour et, une heure par jour, aujourd'hui si t'entends ça et que tu fais partie de ces gens qui, qui sont débordés, t'es en train de te dire mais lui il est fou, j'ai pas une heure par jour. Mais là on va décortiquer ça parce que c'est pas non plus une heure passée derrière son ordinateur, c'est d'utiliser, c'est d'analyser le temps que j'ai. Je vais reprendre l'exemple. T'as 8 heures de sommeil dans la journée, on n'y touche pas. Il y a 3 fois 8 en fait dans une journée. 8 heures de, de sommeil, on n'y touche pas, c'est important de dormir 8 heures. Toujours une très mauvaise idée d'aller grignoter sur le temps de sommeil. 8 heures de travail, à un moment donné, c'est pas une bonne idée non plus d'aller grignoter sur le temps de travail parce que aujourd'hui, ce temps de travail, il te permet d'avoir un salaire, de payer tes charges, tes crédits, etc., etc. éventuellement de te faire un petit peu plaisir. Il te reste 8 heures et c'est dans ces 8 heures là qu'on va analyser ce qui se passe. Parce que fondamentalement, on va aller chercher il y a des moments dans la journée où tu es en phase d'attente. Tu attends un rendez-vous avec un client, tu attends chez le médecin, tu attends euh, tu attends la sortie de l'école. Tu... Et ces 5 ou 10 minutes qu'on va trouver à droite à gauche, à un moment donné, on, on a la possibilité en fait de mettre derrière ces cinq minutes quelque chose, de commencer à développer une activité, puisque nous, à date, on utilise les réseaux sociaux pour développer. Donc on va utiliser notre téléphone portable et au lieu de entre guillemets, et ce pas méchant, mais au lieu de bêtement aller surfer sur les réseaux sociaux, ben on va le faire différemment. Et on va utiliser ce temps pour l'optimiser, pour qu'à un moment, ça commence à rapporter, et petit à petit, on a cet effet de levier qui va se mettre en place, effet de levier qui, est, qui, est, qui, est, qui, est, euh, qui appartient à cette activité que je développe, au marketing relationnel, et on va mettre ça en place, et là, petit à petit, tu vas voir que le temps va s'étendre alors que le temps n'est pas réellement expansible. Mais ce qui est fondamental dans ce que je dis là, c'est que il est primordial de prendre conscience qu'il faut à un moment dire stop, maintenant je décide quelque chose. C'est sûr, que, sûr que si tu as pris l'habitude le soir, une fois que les enfants sont couchés, ou une fois que tu as fini ta journée, si tu as pris l'habitude de t'effondrer sur ton canapé devant Netflix, devant une série, devant un jeu vidéo, devant je ne sais pas, peu importe, c'est sûr que si tu as envie d'autre chose, si tu as un rêve, si tu as envie de vivre ta vie différemment à un moment donné, c'est sûr qu'il y a peut-être un petit effort à faire à ce niveau-là. Peut-être que ce temps-là, tu peux non pas l'éliminer, mais tu peux le couper en deux, par exemple. Si tu veux regarder un film de deux heures, tu peux remplacer ton film de deux heures par une série et l'heure que tu vas récupérer, par exemple, développer ton activité. Mais ça, c'est un choix. Mais je peux difficilement imaginer vivre une vie différente dès demain si je change pas quelque chose aujourd'hui. Donc c'est l'élément, le facteur temps, c'est quelque chose de primordial à bien cerner, mais c'est possible. C'est J'ai beaucoup d'exemples de gens autour de moi qui s'en sont sortis, qui étaient débordés, qui avaient beaucoup de transports dans la journée, qui avaient des grosses équipes à gérer en tant que salariés, mais qui aujourd'hui vivent, de, vivent de, leur, de leur autre activité qui est devenue leur activité principale, parce qu'un jour ils ont dit stop, quand je suis dans la voiture, quand je suis dans les transports, j'utilise ce temps pour développer. Quand je suis en pause déjeuner, je développe. Le soir, je développe, je développe, je développe. Parce que je veux m'en sortir, je veux vivre une autre vie. J'espère que ce contenu t'aura apporté une certaine lumière sur cette notion fondamentale de temps. Je te remercie beaucoup de m'avoir écouté ou regardé. Je te dis à très bientôt. Porte-toi bien. Ciao, ciao.